Les amis de demain, normalement, pour, par rapport à des, des idées de pronostics, bah, il va falloir faire attention parce que moi, je partirais plus euh, du 14, du 14, et puis euh, n'oubliez pas que la, no la nocturne,